Je suis Fausto Fazulo, je suis directeur artistique de la partie Asie du Festival d'Angoulême et cette année j'assure aussi le commissariat de l'exposition autour de l'attaque du titan. J'ai décidé d'être commissaire de l'exposition, euh, comme on dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même donc je me suis dit bon j'aime beaucoup la série, j'ai choisi de, de, de, de, de programmer cette expo, pourquoi ne pas en assurer le commissariat En fait. C'est un peu des considérations très pragmatiques, c'est un peu la même chose quand on fait un magazine, il y a des fois où on se dit, tiens, j'ai bien aimé ce film, ou j'ai bien aimé ce livre, qui pour faire le papier, qui pour faire la critique, qui pour faire l'analyse, bon, finalement pourquoi pas soi-même en réalité, et c'est un peu ce que je me suis dit avec « L'attaque des titans », et puis c'est une œuvre que j'ai lue, que j'ai découverte au Japon, quand j'étais en vacances il y a quelques années, euh, en 2009, j'étais tombé sur les, les, les deux premiers volumes reliés de la série, et, euh, et déjà à l'époque, euh, elle m'avait interpellé et puis ensuite euh, j'avais écrit un papier dans Man Movie sur l'attaque des titans lorsque les deux premiers volumes sont sortis en France en 2011. Donc d'une certaine manière ouais, c'est un peu une longue histoire et euh, c'est une forme d'aboutissement que de faire l'exposition aujourd'hui. Ouais. Alors pourquoi De l'ombre à la lumière En fait c'est un titre assez générique en réalité, c'est pas le titre le plus original qui soit, euh, mais je le trouvais particulièrement pertinent pour plusieurs raisons. En fait, il est un peu, euh, il est un peu polysémique en réalité, c'est-à-dire que déjà, il y a une évidence, c'est que c'est clairement la série qui a fait sortir un jeune auteur euh, de l'anonymat, entre guillemets, artistique, qui l'a fait passer de l'ombre à la lumière, et quelle lumière. Et ensuite, je trouve que c'est quand même une série qui joue beaucoup sur, justement, cette frontière un peu abstraite, un peu ténue, entre la lumière et l'ombre, euh, entre le bien et le mal. Enfin voilà, il y a une sorte de, de brouillage euh, dans ce qui pourrait être une certaine forme de manichéisme et qu'on retrouve dans plein de mangas. Il y, y a un brouillage moral que je trouve assez pertinent et qui, je trouve, colle assez bien à cette idée d'ombre et de lumière. Sans compter qu'après, on peut s'amuser à trouver le un d'écryptage, l'ombre géante portée des titans sur l'humanité. Enfin. donc Du coup, il y avait plein de, de, de sens, d'interprétations que je trouvais assez, assez sympa et ça crée un titre à tiroir. Euh, alors qu'en l'état de l'ombre à la lumière, voilà, c'est quelque chose de plutôt générique. On a déjà vu ce genre de, de, de, de, de formule, plein de fois, mais là, je trouvais que ça, ça collait plutôt à, à la note d'intention. L'idée c'était de construire une expo qui ne soit pas vraiment chronologique, qui soit plutôt thématique, qui soit pas vraiment interprétative, mais qui soit plutôt dans une logique de laisser aux visiteurs la possibilité de se faire leur propre opinion, leur propre interprétation, et en fait, à l'image de, de, de, de, du manga qui est clairement une œuvre ouverte, c'est pour ça qu'en en préambule, dans le premier cartel, je cite Umberto Eco, et ce concept justement d'œuvre ouverte, c'est-à-dire une œuvre finalement on s'en empare et euh, on y accole, on y plaque la vision qu'on a envie, de, de, de voilà, qui nous anime nous. J'avais envie que l'expo soit un peu comme ça, choisir des thématiques qui soient assez logiques, j'ai envie de dire, autour de l'origine des Titans, autour de l'imagerie euh, militaire, euh, guerrière, euh, autour des affrontements justement entre, euh, entre Titans, euh, pour que les visiteurs ne soient pas non plus complètement bousculés par ce qu'on leur proposait. Et en même temps, je voulais qu'à la fin, ils puissent euh, repartir avec quelque chose en tête, euh, notamment avec une partie qui est peut-être la partie la plus théorique de l'exposition, qui est la partie sur le regard, qui s'appelle l'œil vivant, et qui euh, a plus pour vocation à nous faire réfléchir à la mise en scène et à l'aspect métaphysique justement de l'œuvre, avec cette idée de dialogue entre les personnages à travers leur jeu de regard, à travers leurs vieux, et comment en fait il y a une sorte de communication émotionnelle qui parcourt tout le récit, juste euh, dans ces échanges euh, visuels entre regards de, de, de, de, de protagonistes. Donc euh, en fait on aurait pu faire plusieurs thématiques, plus de thématiques pardon que quatre, mais du coup on aurait réduit en fait la taille des salles et l'idée c'était quand même que les salles soient plutôt d'envergure, euh, avec un jeu justement sur les échelles, quand on entre dans la première partie qui s'appelle Titan Origine, le visiteur est clairement écrasé par les parois avec le Titan Colossal au-dessus de lui, et on est dans une scénographie qui est clairement, j'aime pas le terme, il faut le dire, plutôt immersive et plutôt pesante. Ensuite, on bascule dans un univers beaucoup plus, beaucoup plus fermé, anxiogène, avec cette idée de bunker et puis cette idée de champ de bataille. Enfin, on arrive dans une pièce donc, qui est celle qui s'appelle le plus grand ring du monde, où là, ce sont nous les géants. Donc, il euh, y a cette idée de, de, de faire passer le visiteur de, de l'échelle humaine à l'échelle géante et ensuite terminer sur une partie voilà plus philosophique, je ne sais pas, mais ouais, plus théorique autour de la place du regard dans l'œuvre d'Isayama. Alors, dans l'exposition, ce sont uniquement des planches issues de la série principale de l'attaque des Titans, c'était vraiment euh pour moi c'était assez évident, je voulais des planches et du noir et blanc. Euh, je voulais vraiment les planches qu'Isayama qu a travaillées lui-même. Euh, il n'est pas seul sur ses couleurs, alors il n'est pas seul non plus sur ses, ses planches en noir et blanc parce qu'il a des assistants, mais euh, je voulais vraiment une, une pure et stricte plongée en noir et blanc dans l'univers d'Isayama et dans l'univers de l'Attaque des titans, donc je voulais pas commencer à y inclure euh, les spin-offs. Déjà je pense que ça aurait un petit peu, euh, non pas fait dérailler le propos, mais... Euh, on se serait probablement un peu écarté du message, euh, si tenté, y en un, que je voulais euh, donner à travers, euh, travers l'exposition. Donc on reste exclusivement, on reste, pardon, exclusivement sur euh, la série du et c'est clairement un parti pris.